Monsieur, euh, je. Bonjour, bonjour à tout le monde. Euh, je vous souhaite la bienvenue. Je demande la présence des ancêtres et euh, vraiment la direction divine pour pouvoir vous parler, vous parler de façon efficace. Ok, donc bonsoir à tout le monde. Uh, connexion. Bon, je crois que le son est revenu. C'est bon. Uh, connexion. Bon, je crois que le son est revenu. C'est bon. Uh, connexion. Okay. <rire> Vous ne m'entendez pas. Voilà, bon. J'ai quelques personnes qui me disent « Joanne, merci de m'avoir envoyé le message. Je viens de voir ton truc sur WhatsApp. » Ok. Donc, comme je disais, euh, vous serez attaqué. Spirituellement, vous serez attaqué. Donc, euh, il y a une dame avec laquelle j'ai parlé tout ça fait 2-3 minutes. Euh, elle a envoyé la photo de son mari, sa sœur et elle. La soeur était très malade, gravement malade. Et elle me dit « Deux semaines plus tard, la soeur se remet déjà. » Donc son mari, on l'a lavé. Lui, il va mieux. Merci beaucoup, Godwin. Mais elle, la femme, sa photo a disparu pendant qu'on faisait le lavage. Elle dit qu'elle sent beaucoup de tension. Elle sent en elle, donc. Et elle me rajoute même ceci. En 10 jours, elle a saigné deux fois. Quelque chose qui ne lui est jamais arrivé de toute sa vie. Donc, vous allez avoir les attaques spirituelles. Parfois tu restes comme ça, tu dors, même si tu ne te rappelles pas de ton rêve, mais tu sais quand même que dans le rêve là, quelque chose de mauvais se passait. On me, on me, on me, on me attaqué, ma chair. Oui, je suis en direct, allez-y, entrez. Je suis en direct, bonjour maman. Je vais venir te saluer après, tu as compris D'accord, Merci. Donc, euh, la dame, quand elle m'a décrit ce qu'elle ressentait dans sa chair, j'ai compris que ça sont des flèches. Les flèches peuvent venir de qui Ça peut venir de ta belle famille. Ça peut venir de ta propre famille. Tu peux avoir une des sœurs de ton mari qui ne veut pas ton bien. Tu peux avoir un de tes amis qui ne veut pas ton bien. Tu peux avoir un de tes employés ou employeurs qui ne veut pas ton bien. Dans la fessière, moi il dit toujours dans la fessière. Tu ne peux même pas dire que tu ne peux pas dire que tu, dont telle personne ne peut pas m'attaquer quand même. Elle, elle ne peut pas me. Il y a personne sur ça. Ça peut être ta tante qui t'a élevé. Ça peut être ton père. Parce que même dans la fête des pères enfants là, ton père arrive quelque part, on lui dit. Si tu lances la fête sur ta fille, tu vas voir, on va te donner 5 millions. Et depuis l'entrée de galérer, qu'est-ce que tu veux? Il envoie, ton, il envoie ton, ton truc. Il te donne, il donne ton nom. Quand il s'agit du spirituel, eh, ne buvez le caddie de personne. Quand il s'agit du spirituel, et parfois il y a même des maris ou des femmes qui sont très égoïstes. Tu commences à avoir un homme qui n'a pas un bon cœur. Quelques temps après que vous avez commencé la relation, voilà, vous avez marié. mari, hein? il va quelque part, quand un homme, quand un homme commence, il s'engage avec toi peut-être, ok, je vais faire ça, je vais faire ça. Après ça, il ne fait plus. Qu'est-ce qui se passe? Attaque spirituelle, ça vient de qui? Ça vient de ton mari. Donc c'est important pour vous de comprendre, bonjour euh, le roi Martin, c'est important pour vous de comprendre que vous n'êtes pas à l'abri. Ça peut être ta mère qui ne veut pas que tu déménages de chez elle. Pourquoi tu pars hein? Ça peut être même ta mère qui est en train de te donner les, les mauvais mots. Regarde à ton âge, tu n'as pas encore donné. Regarde à ton âge. Ta mère est devenue ton bourreau. Et parfois ta mère va pas t'exposer comment Elle raconte toutes tes choses à certaines personnes. Et vous savez qu'il y a même les gens que quand ils écoutent seulement tes projets, ça ne marche plus. Seulement le fait qu'ils écoutent que... D'où hein, elle va faire ça hein? ah. Seulement le fait que la personne est écouté. Il y en a qui vont écouter, ils vont appeler la personne qui peut te bénir pour mal parler de toi, la personne. Je viens dit dans l'autre jour que j'ai consulté comme ça, elle me dit, voilà, elle ne comprend pas pourquoi elle était censée se marier avec un homme. Sa, où c'était sa soeur C'était qui de ça sa, sa belle-mère La femme de son père a tellement mal parlé d'elle à son futur mari. L'homme a porté ses pieds parties Ça, sont les flèches spirituelles. Maintenant, avant, quand ça t'arrivait, tu étais là, tu étais bébé, je dirais même Karim Basson, tu ne... Tu ne tu ne comprenais pas. Maintenant, avant quand ça... Tu restes comme ça pendant une période, où tu es fatigué. Tu dors. Tu restes comme ça, toutes les promesses d'argent que tu as, ça ne marche plus. Bonjour, euh, Amid. Le roi Amid. Tu dois pouvoir rester comme c'était dit. Si la fesse ne marche pas Si elle me sent comme ça Il y a une flèche qu'on a lancée dans ma direction Écoutez Les flèches spirituelles Ça existe Quelqu'un te promet Oui voilà on va signer le contrat Tel après demain Ne t'inquiète pas après demain Il rentre chez lui Tu apprends qu'il a eu la WC. Il est mort dans son lit la nuit Ton contrat, tes 10 millions, c'est parti. Tes 10 millions sont partis. Tu vas te prendre à qui Tu vas te prendre à qui Bonjour beaucoup, bonjour, bonjour, la reine Minkala, bonjour. Et merci, merci beaucoup. Elle n'est jamais été aussi contente de revenir au Cameroun. C'est bizarre. Alors que je suis partie seulement pour 10 jours. Le Cameroun, c'est. Et on est arrivé à l'aéroport, on a vu l'équipe de. Ils appellent ça le quoi là il y a un jeu là. T'en vous dire L'équipe camerounaise est en train de rentrer au pays. Choukbal, voilà, le Choukbal. On a vu, ils étaient venus avec la coupe, ils ont gagné la coupe. On les a rencontrés à l'aéroport. C'est tellement, je suis tellement contente d'être là. Vous devez comprendre en fait que l'ennemi a prévu que tu n'atteignes pas ta destinée. fait de dormir, j'ai ma dose. J'avais même honte de dormir. Maintenant, je suis réveillée de, de mon sommeil. Voilà, depuis 6 heures, tu vois. Et c'est quand tu vas comprendre que quand, ton, quand tu es sous attaque spirituelle, tu t'endors beaucoup. Une dame m'a dit ce matin que, je suis venue dans le rêve, lui dit que, paresseuse, réveille-toi. Réveille-toi, tu fais ton travail spirituel. Dans le sommeil. Donc, vous aurez euh, beaucoup de situations, beaucoup de cas de figure. Beaucoup de, de différents types d'attaques. Ça peut être même ton, ton. Voilà les réunions familiales, non. Tu arrives à la réunion et à une tante en particulier. Et faites attention aux réunions familiales parce que les gens, quand ils viennent là comme ça, vos tantes là, elles sont préparées pour venir. Écoutez-moi bien. Ils sont préparés pour venir là à la réunion. Et toi, tu es aussi là seulement. Ah, ah. Quand on te dit que quelqu'un est resté, son corps gonfle seul. Ou on te dit que quelqu'un est resté, euh, quand, quand est du sein, peut-être soudainement. Parce qu'il y a les gens de votre famille, les proches. Quelqu'un ne va pas s'approcher de toi en route, il te, il te salue. Il te, non, il faut qu'il te connaisse. Donc, soyez prudent, je vous en prie tu dormais tes os Mais maintenant quand tu commences à faire ton travail spirituel, ok, quand tu commences à faire ton travail spirituel, c'est-à-dire, tu cherches, euh, euh, euh, voilà, ce matin j'ai eu ce, ce TikTok, j'ai posté ceci, quand tu vas commencer à te laver, commencer à faire tes, tes bains, euh, la cannelle, le, le don, tu vas commencer à avoir une sensibilité spirituelle, Tu vas te réveiller, tu vas te rappeler ce qu'on t'a dit dans le rêve. Tu vas te réveiller, tu vas savoir qu'il faut que je parte là-bas. Il y a une qui m'a dit même hier qu'elle qu elle, elle, elle vient d'arriver en France. Elle m'a dit qu'elle a rêvé, elle s'est vue au bord de l'eau en train de vous lancer les bonbons à coliser dans l'eau. Elle dit qu'on a fait l'offrande le à l'eau, tu n'es pas parti. Tu devais arriver en France comme ça. La première chose que tu cherches d'abord, est-ce qu'il y a un endroit où je peux aller faire euh, euh, une offrande à l'eau? Tu, tu fais un peu un petit, tu donnes... Et c'est là maintenant qu'elle me dit, voilà, euh, le, le, le, le, le, ces choses ne marchent pas. Elle vient d'arriver, c'est mort. Ça dort. Oui, cancer du sein. Il y a aussi le cancer de euh, cancer du sang. Il y a même le sida qu'on lance sur les gens. Donc, sachez que depuis que... Quand, quand vous commencez à faire le travail spirituel, vous devenez sensible. Tu vas rester comme ça, là. Euh, L'Esprit va te dire, fais ça. Fais le don à l'Ofrina. Et le don là, ça va sauver un de tes enfants qui, de, qui allait peut-être attraper une maladie ou avoir un accident. Tu vas ça, ça va te. Tu auras les, les, les impulsions, genre. Ne pas pas là-bas. Tu ne pars pas, après tu apprends que là-bas, il y a eu la voiture à fait l'accident. Ce matin, par exemple, quand on arrivait, on approchait l'aéroport. J'ai une idée, je me dis, ok. Euh, ce qu'on peut faire, on peut descendre ici, on tire juste parce que je pas de valise. On peut descendre ici, on tire sur le bagage à main, on monte. Les personnes avec lesquelles j'étais me disaient que non, non, non, non, on va, on va, on va garer. On est arrivé, la machine qui laisse les gens entrer à l'aéroport se gâte. Je reste comme ça là. L'esprit me dit on t'a dit de sortir, tu marches, non J'ai dit que. Je se sur je dis OK. Vous allez voir que quand vous allez à faire votre travail spirituel, souvent tu arrives quelque part, tu es censé rester là-bas trois jours. Tu te réveilles le deuxième jour, l'esprit te dit voyage aujourd'hui. Tu ne sais pas, voyage aujourd'hui. Tu, tu, veux, tu veux te justifier que non, il faut que je contrôle le travail, il faut que tu voyages le jour là. Hein. Le lendemain, on te dit que le soir là, un de tes oncles qui il te cherchait trop. Et c'est un oncle qui ne t'a jamais aimé quand vous étiez petit. Que tonton Abraham est venu, ça il te chercher beaucoup. Que tonton Abraham, c'est qu'il doit te voir. Qu'il a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour toi. Ma chérie, tonton avant connaît ce qu'il venait te donner. Il connaît ce qu'il venait te donner. Il y a euh, une dame, euh, elle m'a expliqué que dans son. elle a une entreprise et euh, elle, a un, elle a un neveu. La mère de ce neveu-là est connectée à une de ses anticonnes qui est très méchante. Donc, euh, cette maman est venue dans son entreprise demander le boulot. Et la dame en question ne parle pas avec sa tante icône. Et elle ne savait pas que celle qui est venue demander le boulot chez elle, c'est la même droite de sa tante qui parle en secret. Donc la femme qui est venue demander le boulot, elle a raté de justesse. Quand elle est en train de partir sur Paris, la dame vient déposer son CV. Elle dit que bon, j'ai à voyager, donc il faut que tu attendes seulement, peut-être trois mois, peut-être six mois. Deux mois plus tard, elle découvre que celle qui est venue demander le boulot et que peut-être elle voulait l'embaucher, c'était la même droite d'une tante icône. Ça veut dire que la on peut envoyer n'importe quoi. Il dit qu Elle dit qu'elle arrive dans son, dans son local, tu déposes. Elle va seulement déposer, non. Les gens-là ont les stratégies. Ils ont les plans. Ils ont les façons de faire les choses. L'esprit va communiquer avec toi, avec les intuitions. Et contrôle toujours la paix de ton cœur. La paix. Quand tu restes comme ça, là, tu te sens comment? Parfois, tu vas te lever un matin comme ça, là. Ton esprit n'est pas en paix. Tu dis je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Tu prends le don. Tu failles à les prières. Tu failles. À, tu failles. Sois par je ne suis pas là pour répondre à ça. Tu as compris. Ce n'est pas l'interview, vraiment. Je suis désolée. Ok? Tu failles à les prières. Tu prends le sel. Tu mets le jube dessus. Tu verses à la maison. Tu cherches les enfants là, tu dis que je vous fais, c'est moi non qui veux vous laver aujourd'hui. Tu me le sel dans l'eau là. Tu failles à les prier sur les enfants. Quand tu, as, tu ressens quelque chose, ce n'est pas pour que tu restes sans rien faire. Tu as toujours demandé à l'esprit qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Parfois tu sors, tu commences ta journée. Vers 11 heures comme ça, tu te sens fatigué. L'esprit te dit tu sais quoi Il y a la douche dans ton bureau, non Va là-bas, tu coules la douche, tu mets un peu le sel dans le truc, tu mets sur toi. Tu pars, tu fais ça. À, peut à 10h, 30 ou 11h, quelqu'un était quelque part. Et écoutez-moi, hein, vous ne saurez jamais le nombre de filets maléfiques auxquels vous avez échappé. Il y a les gens qui vous guettent. Et parfois tu ressens ça dans ton corps tu arrives comme ça avec ta nouvelle voiture tu vois ta tante là non c'est où l'oncle là non eh eh eh d'en t'ajouter la voiture eh eh eh et quand tu vois la personne ton coffre un jar ton coffre un jar tu sais vraiment que bon Écoutez, le un ja là le un ja là avant d'oublier ça non commence à écouter ça Commence à écouter. Souvent, quelqu'un vient te présenter sa femme. Oh, voilà la femme de mon... Tu regardes. Ta femme, c'est la... Mais tu ne peux pas lui dire. C'est pourquoi toi, tu prends seulement tes... Tu Je suis tes gardes. Tu fasses attention. Que tu n'embrasses pas à 1000%. Le joueur sort sa face comme ça. Là. Tu dis, hein... Heureusement que je n'avais pas mis mes deux pieds et mes deux mains dedans. Mais quand tu ressens l'attaque spirituelle, premièrement, votre intuition va vous dire. De la même façon que ton intuition va te dire, quand quelque chose de bien va t'arriver, tu sauras aussi quand quelque chose de mal est en train de se préparer contre toi. Donc je sais que les femmes sont très fortes pour ça quand même. Les femmes ont un sixième sens, c'est un peu développé. Mais même les hommes, quand tu vas commencer à faire tes lavages et tout ça, ça va enlever la paresse, la lourdeur. Parce que ton intuition, en fait, c'est quand tu suis un truc et tu obéis à la chose. Tu suis un truc, tu obéis à la chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ça. Oui, va, tu fais. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ça. Va, tu fais. ou un peu. Donc, quand tu as cette intuition-là, tu te lèves, tu pars, agis dessus. Maintenant, je vous donne assez d'enseignement de, de, de, pour que ton intuition ne va te guider qu'avec ce que tu as déjà un peu entendu Peut-être un jour tu as entendu, j'ai parlé euh, du de, de lavage de pipi Et tu es attaqué, tu te lèves à 4 heures L'esprit te dit dans le sommeil que lève-toi, tu n'as pas fait pipi, tu te laves avec Alors que tu ne fais jamais ça tu restes sur ton lit comme ça, là, tu vois flash comment tu train de verser le sel dans ta maison. Lève-toi, tu prends le sel, là, tu fais ça dans ta maison. Tu restes peut-être, tu, tu devais envoyer les enfants en vacances chez quelqu'un. L'esprit te dit, ne l'envoie pas. Parce que peut-être, il y a une qui a dit, l'autre dedans la vidéo, non. Quand on a envoyé son enfant chez quelqu'un, on a coupé ses cheveux. Quand la personne-là qui a pris ton enfant et qui est partie lui faire couper les cheveux, tu ne sais pas pourquoi. Hein? Tu ne sais pas pourquoi la personne a fait ça. Donc, soyez un peu prudent. Soyez prudent. Donc, quand tu te sens attaqué, limite les personnes à qui tu parles. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Parce que tu peux avoir de mauvais conseillers autour de toi. Et la personne, tu commences à dire que, euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Uh -huh, je t'avais dit non. Oui, oui, ils vont venir cambrioler. Je suis sûr qu'on a cambriolé ton magasin. Je suis sûr qu'on a... Donc, Il y a des gens qui, quand tu es tu sur es, tu es un mauvais, la personne va seulement empirer. Évitez-les. Oui, oui, oui, ça fait. Non, non, moi, je t'avais dit à la personne là. Non, non, non, non. Il faut le faire, J'étais la personne Renvoie-moi les trois employés là. Non, non, non, non quand même. Calme-toi. Donc, quand tu es sous, sous attaque spirituelle, ne prends pas de décision qui peuvent, en, euh, en anglais, on dit jeopardize, qui peut veut, que tu peux regretter après. Parce que parfois, l'ennemi va t'envoyer les flèches pour que dans le doute, peut-être tu dis, voilà, chérie, on devait se marier, moi, il ne veut plus, on ne se marie plus. Tu coupes tout, tu gardes le mariage, tu annules la salle. Trois ans de temps plus tard, tu dis hey qu'est-ce que j'ai même fait comme ça Attaque spirituelle. Donc, quand tu es sous attaque spirituelle, n'agis pas. Ne prends pas de décision active. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes, les femmes impulsives là. Hein, hein, hein, hein. On vous connaît. Il va voir. La vengeance n'aide pas. C'est même pas toi qui fais la vengeance. Je crois que quand ils ont dit ça dans la Bible, que euh, « The vengeance is the Lord's. C'est le Seigneur qui fait la vengeance. Il savait de quoi il parlait. Bah, il sait que toi tu vas vouloir faire à ton île, mais ta vengeance ne sera jamais aussi sucrée que la vengeance de Dieu. Ta vengeance ne sera jamais aussi sucrée que pour Dieu. Donc laisse. Va te coucher, tu dors. Va verser l'eau sur toi avec le sel. Prends le nom, tu manges un peu. Prends le jus que tu mets dans ta bouche. Mâche, mâche. un peu d'eau, tu bois. Bah, souvent, ça vient comme ça. là. Tu, tu comptes, ta tête va tu, tu, C'est quoi comme ça? là. Tu es dépressif, tu commences à pleurer. De toutes les façons, je croyais même que je suis qui. Un homme comme ça peut venir m'épouser. qui m'amène en peine. Vraiment, je suis qu'une fille de pauvre. Je vais rester ça en Afrique. Tout voilà, voilà hein. tu commences alors. Tu commences maintenant. Te voilà avec ta part dans ta tête. Te voilà. Hein? Je pensé même que quoi hein? Tais-toi Nishio Ne prends pas de décision hâtives, Parce que peut-être qu'à l'instant Deux personnes sont en train de parler de toi Mal un jasement Ou bien peut-être qu'on est en train de rallumer un hôtel Quelque part Pour te, pour te, pour te, pour te nuire Peut-être qu'on est en train d'utiliser de, de, de, ton mari on doit travailler contre ton mari et tu es en train de ressentir ce qu'on a fait sur ton mari. Donc, quand tu es sous attaque spirituelle, c'est vrai que ce n'est pas évident, hein, parce que c'est comme si c'est tout ton corps. J'insiste beaucoup sur le lavage, parce que... Oui. Ça n'est pas Je fais tellement... Euh, J'insiste tellement sur le fait que... Euh, mon idée est partie. Ne oh. parlez pas par le direct J'insiste beaucoup sur le lavage du sel parce que euh, quand tu es sous attaque spirituelle, c'est comme si physiquement, tu as... Euh, ceux qui sont sensibles, vous allez sentir... Il y a des, des, des énergies sur votre corps. C est, c est... Vous voyez un peu trouver les mots vous mettez là-bas. Et quand tu prends ton, ton... Il y a les parfums, hein? les trucs de donne-moi tout. Ceux qui ont acheté, donne-moi tout là. Il y a le donne-moi-tout. Quand c'est comme ça, tu prends quelques gouttes de donne-moi-tout, tu mets dans l'eau. Tu mets le, le sel. Tu finis comme ça là maintenant. Tu parles. Et parfois, ma mère, ta bouche ne sort pas. Il n'y a pas de problème. Prends, Verse sur toi. Tu verses calmement. Beaucoup sur les bras. Et cette partie-ci là. Ici. Tu verses. Oui, tu te sens lourd. Parfois, si tu es vigilant, tu vas sentir même comme si il y a quelque chose qui faisait que tu agisses d'une certaine façon. Et tant que tu ne fais pas, tu ne te sens pas calme. C'est comme si tu étais manipulé en fait. C'est comme une impulsion qui te pousse que fais ça, fais ça, fais ça. C'est là que tu te calmes. Donc, rappelle-toi toujours quand ça va te prendre encore cherche l'eau l'eau c'est possible même, mais je crois que vous devrez avoir euh, une petite bouteille comme ça dans ton sac dans laquelle tu as mis du sel et un peu de parfum là tu quand ça te prend dans la journée comme ça non tu mets un peu sur ton lotus tu imbibes ton corps sur tous les voilà les voilà les endroits des attaques ici c'est pour ça que le donne moi tout dans la vidéo que vous avez vu hier mettez beaucoup tu mets ici tu mets là tu vas voir et tu mets aussi sur le cou Ça, tu as senti comment c'est comme si a quelque chose qui t'a laissé qui est quitté sur toi. Et si tu es dans un endroit, où tu peux faire tout le bain, libère tes bras, mets ton eau. Tu pars même dans le au gazon là-bas hein. tu ouvres l'eau comme ça, tu verses en haut de ta main, ça coule, ça coule, tu fais comme ça là. Après, tu prends, tu verses ici, si ça coule, tu fais comme ça. Écoutez, hein, toutes les méthodes sont bonnes pour ne pas être manipulées spirituellement. Est-ce qu'on peut libérer les chiens, là, les gens? Euh, je sais, pardon, je dis à M. Mba de libérer les, les chiens, là. Je ne sais pas pourquoi ils aboient comme ça. Allô, vous m'entendez? Merci. Vous devez faire attention pour ne pas... Sachez identifier l'attaque. Et quand tu es sous attaque spirituelle, tu dois te rappeler de ce que les gens qui sont autour de toi comptent, pour, de ce qu'ils ont fait pour toi et qui ils sont pour toi. L'attaque spirituelle peut venir et te faire oublier le bien que quelqu'un t'a fait. Parce que les attaques sont aussi masquées sous forme de malentendus. Un malentendu, bénin, est je me dis, mais je ne comprends pas pourquoi. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas beaucoup parler. Apprenez le dialogue. Tu dialogues avec ton partenaire, tu dialogues avec ton père, ta mère, tes enfants. parler la conversation est importante. Voilà, je vois que tu, as, tu sais que je n'aime pas les œufs dans ma nourriture. Pourquoi tu as mis les œufs Peut-être que quand ta femme a préparé, elle a laissé la nourriture. Ton enfant est venu. Il voulait faire ses œufs. Et il a vu la nourriture. Il a dit T'es lancé mes œufs dedans. Ce n'est pas ta femme qui a fait. Mais toi, tu rentres. Dès que tu vois les œufs dans la nourriture, tu te fâches. Que tu te rappelles. Et surtout, quand l'attaque spirituelle vient, ça peut te faire peut-être faire du mal à toi. Ou faire du mal à quelqu'un qui est proche. Et tu vas regretter après. Donc, quand ça vient, rappelle-toi cette personne, c'est qui pour moi si elle pense qu'elle m'a fait du mal, pourquoi est-ce que cette personne pourrait vouloir me faire du mal? Parce que l'attaque spirituelle vient aussi pour attaquer ton ta, ton ta confiance en toi. Voilà, ça n'arrive qu'à moi. Ils me font toujours ça. Ouais, c'est ça qu'ils me font tout le temps. Ils me font ça tout le temps. Mm -hmm, je savais. Voilà comment tu te gâtes toi-même. Voilà comment tu te gâtes. Tu vois, non? Voilà comment toi-même tu gâtes encore. fort bon. mmh. bon. mmh. que tu te demandes pourquoi cette personne voudrait me faire du mal elle va gagner quoi il va gagner quoi et c'est que quand on est en colère ça n'est pas facile de se dire ça on va pas adresser ça va pas adresser ça s'il te plaît avez cette attaque il est important aussi pour vous de ne pas vous devez aussi checker quand l'attaque m'est arrivée, j'étais à côté de qui parce qu'il y a des personnes qui ont une mauvaise influence sur vous est-ce qu'il y a une amie que chaque fois que tu arrives à côté d'elle chaque fois que tu es chez elle ou bien chaque fois qu'elle t'appelle après qu'elle part, tu es une bataille de pensée tu veux gâter ton... Tu veux insulter ton mari. Tu veux... Observer. Observer. Pourquoi tu veux me distraire? que c'est sérieux? Quoi? C'est bien. Donc tu dois observer, c'est qu'avant tu n'étais pas vigilant. Parfois vous avez des sœurs. chaque fois que t'appelle et te demande comment va ton mari, le soir-là vous allez avoir des problèmes à la maison. et vous dit, observez, soyez vigilant. Chaque jour que la femme t'appelle, le soir-là vous allez faire des problèmes dans la maison. C'est quelqu'un qui n'a pas un bon esprit pour toi. Pour chaque fois, que tu vois son appel, ne te décroche pas. Bloque la personne sur tes statuts. Ce pas pour rien que WhatsApp a l'option de bloquer moi. Tu bloques. Parce que ton énergie, c'est la clé. Tu dois garder ton énergie. Tu dois protéger ton énergie. C'est ce qui t'empêche d'être riche. Tu construis quelque chose. Tu, après toi-même, toi-même. Tu viens, tu gardes encore tout. Seigneur, amène-moi les collaborateurs. Seigneur, oui. Oh, oh. Les gens viennent, ils viennent, ils viennent. La veille du jour, vous allez faire un truc qui est bien là, consistant. Vous allez lancer le livre. Un problème sort comme ça. C'est toi-même qui commence le problème. Tu oh. gardes jusqu'à ça le sucre. Le Donne-moi tout a une utilisation très facile. Faisons un peu de marketing. Bonjour. Donc, on a les parfums attirances. Ah, c'est un de nos parfums attirances. J'aime bien ce parfum. Généralement, vous parfumez... On cherche les gars, là? Hum? On cherche le gars, on ne cherche pas les gars. Parfum attirance, tu mets dans l'eau, tu te laves avec. Et je vous ai dit qu'on a des kits spéciaux qu'on a sorti. Kit mariage, kit visa. Écoutez, faites votre travail spirituel jusqu'à vous ne blaguez pas. Venez mettre ça sur moi et sans comment ça a été d'agir. Ok. Parfum Donne-moi tout. Comment est-ce qu'on l'utilise? Le Donne-moi tout vient sous cette forme-là. Elle mmh. a une très belle odeur. Vous voyez? Chez certains, il peut avoir cette couleur. Chez certains, il est un peu plus sombre. Ça dépend. C'est fait avec au moins 50 produits et herbes. Ok. Donc, le nouvel emballage du Donne-moi tout vient sous cette forme-ci. Ouais, c'est facile pour compter les gouttes. Avant, on ne pouvait pas compter les gouttes. Et certaines personnes se plaignaient que ça se versait vite. Donc, tu mets une goutte sur ta bouche. Tu reçois le commandement. Trois. C'est beaucoup trois. La langue est assez, assez petite, non? Quand tu mets une bonne goutte, c'est bon. Hein? Mm -hmm. Oh non, une goutte, c'est bon. Il y en a beaucoup. Ça a pris toute ma langue. Vous savez que notre bouche à a d'ailleurs maudit les gens, notre bouche a insulté les gens, notre bouche a fait les, ouais, les, ouais, les choses comme ça. Donc, euh, ça, ça donne le pouvoir, le commandement sur ta bouche. Donc, quand tu mets ça, il faut faire attention pour ne pas insulter les gens. Donc, quand tu mets, voilà, généralement le matin, quand tu fais ta prière, tu demandes tes choses, tu parles. Je veux ça. Tu as peut-être rendez-vous pour, je ne sais pas, une interview, banque, je ne sais pas, un rendez-vous important. Ou bien tu veux que le dragon libère tes 3 millions qu'ils avaient promis pour que tu partes en Turquie là. Ce sont, vos, ce sont vos requêtes que je répète ici. Ok, donc, il y a une là, elle me dit que le badjounet ne veut pas me donner l'argent. <rire> que vraiment, que je veux mettre dans le blanc. Et le, elle veut le kit pour les blancs là. Parce qu'il y a un autre kit pour les blancs. Et que le Bajounet ne veut pas, le badjounet, là ne veut pas me donner l'argent. Hein. <rire> la femme-ci là, comme si c'est un Bajounet qui ont l'argent là. Donc, tu mets ça sur la langue. Et là tu parles, peut-être tu as un rendez-vous, un rendez-vous chaud chaud là. Donc tu m'occupe un peu sur toi. Tu dis ce que tu veux avoir de ton rendez-vous. Ok Ce que tu vas avoir de ton rendez-vous. Je veux que le rendez-vous, comme je suis en train de partir là, que ça fasse ceci, ceci, cela. Voilà. Le donne-moi toi aussi. Tu peux l'avoir. Moi, je mets trois gouttes. Tu peux me laver ton 1000 gouttes au moins, Que l'argent ne fait pas le bonheur, Rodrigue. Hein? Il ne veut pas moi de... d'insulter. Tu es gentil. Peut-être que tu es pauvre. Je ne sais pas. Il est seulement supposé. Hein? Tu as compris parce que quand tu as l'argent, c'est là que tu comprends que <rire> eh, eh, ça participe au bonheur. La pauvreté ne participe pas au bonheur. Parce que quand tu es pauvre, c'est très difficile d'être heureux. Bébé, il faut l'argent des baigner, il faut l'argent des baigner des enfants. Je t'aime. Les enfants ont mangé quoi? Le bailleur vient, bébé, il faut le payer le loyer. En tout cas, ça, c'est notre départ. Je ne vais pas, pas rentrer le temps. Si tu n'aimes pas l'argent, ce n'est pas grave, pas de soucis. Donc, tu peux utiliser comme euh, petit parfum, là, tu mets sur toi, tu parles. Tu peux aussi euh, mettre avec ton huile pour te Donc, cette fois, je vais venir mettre 5 gouttes comme ça, là. OK Ça, c'est une bonne vente, ça. Euh, L'argent ne fait pas, qui ne fait pas le bonheur, est un faux biais. Merci de me faire vie. Une femme me dit qu'elle a rêvé de moi, j'éclatais de rire dans son rêve. Vous rêvez derrière de mourir, c'est super. Donc, j'enlève tout œil maléfique qui vous observe ou tout œil maléfique qui est complété contre vous. Je déclare qu'à travers cette vidéo, vous comprenez bien votre fonctionnement spirituel. J'enlève aussi euh, l'ignorance que vous aviez avant. Et que toute personne qui, avait, qui vous avait manipulé pour que vous ne soyez pas conscient de votre travail spirituel à faire, que ces personnes vous laissent partir au nom puissant de Jésus. T'inquiète pas, je vais m'occuper de ton cas bientôt. Donc. Tu peux aussi, prends le Donne-moi-tout, tu mets quelques gouttes dans ton eau de lavage. Vanessa, il n'y a pas encore de boutique, ça arrive, ça arrive. Donc, pour Yaoundé, euh, et on a le numéro suivant, 655-310750, 655-310750. L'argent ne fait pas le bonheur des riches, mais les pauvres. <rire> Donc, tu mets ça, 7 gouttes, tu peux mettre 3 ou 7. Quand tu mets ça dans ton eau, ce n'est pas parce que tu ne peux pas sentir dans 5 litres d'eau que ça ne sent pas. Le spirituel fonctionne avec tous les, les détails infimes. Donc, tu prends ça, tu mets ton seau d'eau avec les sels de couleur que tu as mis. Si tu as le sel arc-en-ciel, tu mets quelques gouttes de sel, euh, pincé de sel arc-en-ciel. Tu mets 7 gouttes de ce parfum, ok et tu parles. Tu parles. On a mis ça sous ce format parce que c'est facile à mettre dans le sac à main. Bon, pour les femmes qui ont les maris qui peuvent déranger, là, on a fait noir comme ça, il ne va pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que sa mère utilisait le Donne-moi tout. Comme c'est tellement noir. Quand elle mettait ça devant son mari qui est blanc, elle va parce ce qu'elle devait lui dire. Mais c'est quoi qu'on sait parfum qui est noir comme ça que tu mets sur toi Donc quand c'est comme ça, là, c'est ni vu ni connu. Inconnu, tout. Quelqu'un voit ça dans ton sac, il ne connaît même pas euh, ce qu'il a fait sur ça. Il ne sait pas ce que c'est. Voilà. Jocelyn, il faut donner cent huit mille francs au mécanicien. Bon, on va le voir. Donc, quand tu mets ça dans ton eau, tu parles. J'enlève tout ce qu'il y a de, de mauvais, tout voile maléfique sur moi. Tu peux aussi mettre quelques, quelques coups dans ta main, tu nettoies ton visage avec. Ok? Voilà. Et tu mets ça dans ton sac. Tu arrives quelque part, tu mets un peu sur tes mains. Tu parles, tu mets sur la langue. Je vous ai expliqué le truc. Ok. Je continue ce que je disais sur, le, sur le, les attaques spirituelles. Le dernier point que j'ai dit là est très important. Parce que vous avez des gens à côté de vous, autour de vous sont pas de bonne compagnie. Je dois pouvoir détecter que quand je chaque fois que je suis à côté de cette femme-ci, j'ai quelqu'un particulièrement. J'avais fait trois mois quand je J'ai fait trois mois sans aller voir la personne. Un jour, je reste conseil, me dit ah, peut-être que c'est moi, je suis mauvaise fille. Ok, il faut que j'aille voir. C'est une personne de ma famille. J'ai vu la personne. Maman. Le soir du jour-là, bataille de pensée dans ma tête. Hey. Après, j'ai encore même fait six mois avant de voir la personne. Que même six mois avant de chercher la personne Parce qu'il ne pas moi ça Donc le fait se manque Parce que ces personnes là parfois Il euh, y a des personnes aussi qui ont euh, Qui ont utilisé votre étoile quand vous étiez petit Rodrigue ouais Seigneur Jésus Rodrigue Rodrigue Martial euh, J'ai pas besoin il a certains personnes que j'ai pas besoin de vous sur ma page Vous avez suivi c'est ma page, je fais ce que je veux de ça. Un jour, je suis en train de faire Je crois que ça fait trois jours, je fais le direct. Quelqu'un m'a dit, ouais, hein, hein, Jésus t'aime. J'ai dit que ouais. Jésus m'aime, toi, tu ne m'aimes pas. Jésus m'aime, tu ne m'aimes pas. Ah. Bon, arrêtez vos choses là sur ma page, je vous en prie. Bon, sur Paris, le numéro. Contactez le numéro camerounais. On va vous envoyer chez la dame de Paris. 237 693 50 22 66. C'est épinglé dans le direct. Tous les pays, contactez ces deux numéros-là. On va vous donner. On va vous passer à ces personnes. Si c'est la consultation que vous voulez, vous dites c'est la consultation. Si c'est les produits que vous voulez, si c'est le donne-moi tout que vous voulez, vous dites c'est ça que c'est le donne-moi tout que je veux. Euh, Perpétue tournier euh, produit pour la conception. Je ne, je ne veux pas épapier papiers ce que je fais. J'en faisais avant, mais j'ai arrêté. Ça ne donnait pas les sous comme je voulais. Oui. Ça ne donnait pas comme je voulais. J'ai arrêté pour l'instant. Mais il y a certaines personnes, ça fait partie du traitement. Je leur donne. Genre, on a commencé un traitement. Je vois qu'il y a peut-être des fibromes ou des kystes qui font que ça sorte, oui. Mais euh, on ne m'approche pas pour ça, généralement. Voilà. Donc faites très attention aux personnes qui sont autour de vous parce que certaines personnes ont déjà une emprise spirituelle sur vous depuis que vous êtes petit. Et euh, peut-être que tu es parti en Europe, ça t'a un peu éloigné de la personne. Du coup, c'était un peu difficile pour que la personne t'atteigne. Maintenant, tu es proche de la personne ou bien tu prends le téléphone tout le temps pour appeler la personne, tu te sens mal, non, il faut quand même que je l'appelle, non. Faites attention, suivez votre intuition. Peut-être que tu vas appeler la personne, l'esprit te dit non. Peut-être que c'est une personne qui t'a séparé de tous les membres de ta famille. Parce qu'il a mal parlé de tout le monde à toi. Donc voilà que tu ne parles avec personne aujourd'hui à cause de cette personne-là. Et tant aujourd'hui, l'esprit te dit que non, arrête. Parce que quand tu vas commencer à faire ton travail spirituel, l'esprit va t'exposer certaines choses. Tu vas voir certaines mais attends un peu. Pourquoi j'ai fait 10 ans sans parler avec ma soeur? J'ai une dame comme ça l'autre jour. Elle me dit que ça fait près de 15 ans qu'elle ne parle pas avec sa soeur. Elle est dans la quarantaine. On a fait le avec sa soeur l'autre jour. Elle dit que depuis 15 ans qu'elle ne s'est pas réconciliée avec sa soeur. Là, voilà qu'elle commence à parler avec sa soeur. Donc, elle ne sera même plus la dernière fois qu'elles ont une conversation entre soeurs. Il y a des gens comme ça. Donc, faites, faites, faites, faites attention. Faites attention. Ismaël. Euh... Ismaël. Mais tu dois, c'est pas seulement donner-moi tout ce qu'il te faut. Nous vous ont toujours l'importance d'investir sur votre travail spirituel. Voilà. Donc, je crois que je vous ai montré comment euh, contrecarrer les attaques spirituelles. Donc, la dernière astuce, c'est la prière. Quand tu es sous attaque spirituelle, c'est très difficile pour toi de prier parce que ton esprit est submergé. C'est comme si on a pris une tonne on a mis sur toi. Donc, pour que tu aies la présence d'esprit de prier, c'est très difficile. Donc, tu dois avoir dans ton cercle quelqu'un que tu sais que dès que ça arrive, tu écris à la personne que prie pour moi. Et que la personne ne va pas vouloir te demander que c'est quoi gna gna gna, Pourquoi tu as fait ça comme ça Pourquoi? Non, non, prie seulement pour moi. Prie seulement pour moi. Tu dois avoir ton, ton, ton prayer club. Si bien que tu, tu dis que vraiment, j'ai besoin de prière. On faillit à sa main, tout que Seigneur, je restaure l'idée de, de, de, de ta fille au nom de Jésus. Vous aimez avec vos faux rêves que je rêve que. Je rêve que... Et m'a donné l'argent. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi <rire> Je rêve que je suis devenu riche. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es devenu riche, non Arrêtez. Tu veux que te dire que ça veut dire que non, ton grand-père va gagner à la l'autorité américaine. Après, il va venir te dire non, non, non. Ça veut dire, straight to the point. Tu as l'argent dans ton énergie. Point. Point. Ça veut dire quoi? Veut... Toi-même, tu peux interpréter tes rêves. Hein. C'est que vous aimez trop ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et arrêtez de toujours marcher. vous Votre que vous marchez tout de maison en maison là. J'ai consulté une dame avant-hier. Je crois que c'était hier matin. Ou soir même. je sais pas. Et elle me dit qu'en deux mois, elle a consulté au moins 15 personnes. Oui, le seul Yaoundé. Prends le numéro pour appeler Yaoundé. La chinoise aussi, est elle est tu qu'elle était tressée. Ça veut dire que ta gloire, les enseignements que je te donne sont en train de restaurer ta gloire. Les cheveux, c'est la gloire dans le spirituel. Le seul à es la Yaoundé, tu prends le numéro. La dame me dit que elle a consulté au moins 15 personnes en un mois et demi. sauce. arrête, stop. Que, que je sois la dernière personne que tu vas consulter. Et ce que je lui dis, ça ne correspond pas à ce que la précédente lui a dit. C'est que souvent, c'est vous-même-là qui cherchez vos problèmes. C'est comme ça qu'elle était embrouillée. Tu lui parles, elle a peur, elle a peur. Voilà, dernière chose. Évitez les gens qui vont vous donner des prophéties qui sont mauvaises. Vos marabouts qui vous donnent la mauvaise nouvelle là. Oui, tu as telle maladie, tu as telle malédiction. Il ne te dit pas comment résoudre. Eh? Maintenant, tu viens me voir. Ouais, on m'a dit que j'ai tel truc là-bas On m'a dit là-bas que j'ai ça dans le corps Il t'a dit pourquoi il n'a pas enlevé Ah, ta petite soirée sont son visa oh, ben C'est super euh, Celle qui est arrivée à la maison inachevée tu as beaucoup, tu as un syndrome de non accomplissement. Il y a un esprit qui est là pour te faire que tu commences quelque chose, tu ne finis pas. Donc il va falloir que tu dises avec tes fondations. Ça vient de ta famille. Parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre vous, vous avez les malédictions de vos, de vos, les mêmes choses que vos frères ont. Et comment est-ce que vous voulez ça alors si vous n'avez pas coupé ce que les, on vous a passé dans votre famille Donc le travail spirituel est nécessaire. Bon, donnez-moi votre mal, je vous donne le kit à faire, à prendre. Bon, la personne qui a fait le rêve à la maison inachevée, tu vas prendre le kit fondation. Non, je ne t'explique pas. Quand tu vois le rêve, parfois tu veux savoir ce que tu dois faire. Ça veut dire qu'il y a une attaque qui est dirigée sur ton fils. Et si tu n'es plus avec son père, il y a peut-être du côté du père de l'enfant. Ton enfant doit se laver avec le sel. Deuxième chose. Euh... Il faut que tu fasses... voit sa photo, on lui fait un lavage. Faites attention. Diamond Blue, si tu as un trône dans les eaux, ça veut dire que tu es sûrement une femme de l'eau. Et on doit sûrement aller te faire un rythme pour à l'eau. Hum. La nuit dernière, les souris sont venus manger tes cheveux. 10 classe. C'est quoi ça peut être quoi, si vous plaît, je rappelle que je suis en train dire le kit de déblocage. Ça veut dire que c'est en il y a des, il y a, oh là là, oh là là. Parce que les cheveux, généralement, c'est la gloire, ils sont attaqués les cheveux. Donc, euh, après le kit là, le kit de déblocage, c'est toujours après le kit fondation. Et quand on va faire, la prochaine fois qu'on va à l'eau, il faut participer, faites vos trucs à l'eau. Il y a les offrandes qu'on fait à l'eau. Non, vous avez certains rêves que vous m'envoyez, c'est trop long. Hein. Moi, vous dis-moi. Je vous mets mon mon, mon, mon téléphone, ça, je vois le matin, il y 50, 70 messages. Et dans, on voit l'encyclopédie, le, c'est chaud. Quand tu fais le kit fondation, tu peux le aller sur 3 ou 7 jours, en fonction de ce que l'esprit te demande de faire. Euh, dès que tu fais les 3 jours, les 7 jours de, de kit fondation, dès que tu finis, tu peux maintenant entamer le deuxième kit. Ok et il y en a qui font le kit fondation sur plusieurs mois. Donc, tu fais le mois de juin. Après, tu fais le mois de juillet. Après, tu fais le mois d'août. De... Et à chaque fois que tu fais, si tu es concentré, tu vas voir les choses dans ton rêve. Ils vont te montrer les choses qui quittent. Euh, butterfly. Ton point de conception, c'est générationnel. Il y a des trucs à faire au village. Il y a des rites à faire au village. La chinoise du Canada. Tu vas faire le, le kit célébrité, la chinoise. Tu as compris Prends le kit célébrité. On le quitte célébrité. Et euh, prends les kits des enfants aussi. Je vous ai parlé des kits d'examen pour les enfants. Et envoyez les photos de vos enfants pour faire le lavage. Euh, Gamo, beaucoup de vos, vos, vos défunts, là, quand ils meurent, après vous ne les honorez pas, vous ne partez plus sur leur tombe. Donc quand tu vois quelqu'un d'entre eux t'a donné quelque chose, les fruits dans le rêve, c'est la prospérité. Pour envoyer les photos du lavage, vous envoyez sur le numéro suivant 00237 680 71 0701. Donc 680 71 0701. Le numéro de Yaoundé pour ceux qui veulent acheter des choses à Yaoundé 00237 600, 600, 655 31 0750. Donc 655 31 0750. Les pouces sur la tête de ton enfant. On vous dit de travailler sur vos enfants, vous ne travaillez pas. C'est normal que vous rêvez des trucs comme ça sur vos enfants, non? Ouais. Une dame m'a contacté euh, ce matin. Je viens à peine d'atterrir d'ailleurs. Elle me dit, elle fait du travail énergétique sur ses enfants tout le temps. Donc, elle paye là-bas en France. On fait le travail sur ses enfants. En l'avant, ça, ça a été une de ses filles qui a trois euh, ans, je pense. Cet enfant a, une, a la célébrité en elle, vraiment. Et là, elle me dit voilà, ce n'est pas la première fois que qu'on me dit ce que tu viens de me dire par rapport à ma fille. Mais non, quand je vois quelqu'un qui prend son temps pour travailler sur ses enfants, ça me plaît. Solem, si tu reprends, si j'arrache le volant de ta voiture, ça veut dire que tu reprends le contrôle de ta vie. Certains d'entre vous, vous êtes contrôlés, vous ne savez même pas. Vous vivez les vies qui sont contrôlées par les gens. Et vous ne savez pas. Tu crois que tu es maître de tes actes. Alors que les soeurs de ton mari sont en train de le contrôler. Oui, Les consultations se font en ligne par appel vidéo. Après ceci, je vais faire les consultations. D'ailleurs, euh, vous contactez le numéro 00237 680 71 0701. Pour me parler dans les 24 heures qui suivent, vous me payez 100 euros. Si vous ne pouvez pas payer les 100 euros, on va vous mettre dans la file d'attente. Donc, je prends mes consultations urgentes d'abord. C'est 100 euros et c'est pour certains, c'est 110 dollars. Bonjour, ma mère Rolande Kems. Comment tu vas? Il y a vous devez prendre le kit fondation et faire ça sur vous et vos enfants. Le tissu blanc qu'il y a dans le kit fondation, là vous attachez ça sur la tête de chacun de vos enfants. Oui, il y a le kit Visa, oui. Oui, vous pouvez payer par mon égramme. Et euh, écrivez au numéro, on va vous donner les informations. Vous pouvez aussi faire Paypal. Paypal, c'est en haut là. Aurélie Michel 2017.com. Euh, J'ai consulté une dame hier. Et je peux dire qu'elle manquait la faveur de sa patronne. Elle était en de bons thèmes avec sa patronne. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me demande de vous montrer ça. Il y a certains d'entre vous que... Le genre que le Saint-Esprit a prévu hein, vous devez recevoir de la faveur de beaucoup de personnes. Maintenant, les, vos décepticons viennent vous gâter avec ces gens-là. Elle en particulier, elle dit qu'au début, quand elle venait de commencer à travailler, elle a été en bon terme avec sa patronne. Bon terme avec sa patronne. Après, l'animosité. Elle dit que sa patronne a un marabout qui ne l'aime pas elle-même. Donc le marabout a mis l'animosité entre sa patronne et elle. Parce qu'il connaît que si elle a la faveur de sa patronne, à un moment, sa patronne va peut-être ouvrir même sa part de magasin et dire que j'ai. Donc vous avez aussi ce genre d'attaque. Les gens qui viennent y voir que tu es en bon thème avec quelqu'un et que la personne va faire de grandes choses dans ta vie, on te gâte avec la personne. Tu peux commencer, euh, tu peux faire un traitement pour visa, traitement titre de séjour on va dire. Ok, on va te donner des prières que tu vas faire, et que tu vas suivre avec des kits. Ceux qui n'ont pas les titres de séjour là. Je suis en train de préparer quelque chose pour les gens du Maroc. Un kit vraiment pour traverser. C'est sais que vous ne croyez peut-être pas hein. Mais j'ai mes témoignages il y a des gens qui me contactent et leurs choses marchent. Il y en a même que le jour où c'est toi qui vas traverser, tu connais. La nuit, la veille, on vient, on te montre. Le lendemain, on vient, on te choisit, on dit que viens. Et, et quand tu es malchanceuse, on passe n'importe comment, on prend huit personnes, tu es la neuvième personne, on dit qu'il n'y a pas ta place. Serge, pourquoi on ne t'attaque plus dans le rêve D'abord, avant de dormir, tu dois te laver avec du sel. Ne dors pas comme ça. Première chose. Marie et Jean, si tu as vu le serpent dans ta chambre, très sûrement, il y a un animal mystique dans ta chambre ou bien qui entre dans la nuit et puis il ressort. Trou Jenner, voilà mon numéro, C'est épinglé sur la vidéo. Vanessa, tu me demandes que tu, tu as quel problème d'abord pour savoir le kit Tu as quel problème, quelle situation? Donc pour celui qui ne le sait pas dans sa chambre, tu dois dans les produits qu'on a, tu dois prendre euh, hum, le kit, prend le kit maison hantée. Et toi-même, tu prends le kit de déblocage plus plus. Parce qu'il y a des choses dans toi qui les, qui les attirent. Voilà. Euh, Olivier, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, vous séparez pour rien. Tu dois faire beaucoup de travail spirituel. Le truc, c'est que vous, hein, parfois, tu te laves au sein, tu dis que c'est assez. Si on t'a bloqué intensément, tu vas te lancer intensément pour te débloquer. Ce n'est pas la blague. Parfois, tu viens d'arriver dans un pays. Et le moment crucial de ta vie, c'est quand tu viens d'arriver dans un pays. Les six premiers mois que tu passes dans un pays déterminent le, le, le rang social que tu auras là-bas. Ça Détermine ton rang social. Tu arrives, tu tombes dans les taudis. Pourquoi tu quittes des taudis pour aller dans une grande maison demain? Ce sera difficile. Oui, bébé. Oh, ouais, c'est l'enfant qui est Oui. Donc, oui, lave ta vaisselle de cuisine. Bonsoir, Clara. Comment va Bafoussam? Lili, best, tu peux travailler de telle façon que tu trouves même le mari ici avant de partir. Il y a le kit attirance là pour attirer les, les gens qui ont l'argent là. Il y a une qui m'a donné son rêve là, c'était un peu intéressant. Euh, oui, je vois souvent que je suis en Europe, mais les quartiers euh, ressemblent toujours aux quartiers de Yaoundé ou alors je ne décolle même pas. Ouf, ma chérie, je crois qu'on t'a bien bloqué. Euh, tu dois avoir une limitation géographique. On on il y a des gens souvent qui travaillent sur eux. C'est comme si on a pris tes pieds. On a cloué ça dans la ville où tu es. Tu fais n'importe comment. Le, ton, ton, la maison qui fait tes papiers, même prend ton argent, il mange. Ou bien il fait comme ton lot de, de, de documents là, t'as pas, ne cale. Ça cale là-bas, on ne donne jamais. Nyanga, des coches, tu avais tu comptais beaucoup d'argent. Quelle est ta question? Tu vas me dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? J'ai rêvé qu'ils comptaient beaucoup d'argent. Ça veut dire que l'argent était venu, non? Oui, Seigneur. Non vous aussi, tu peux aussi te lever. ça. ça dit que j'ai vu l'argent, l'argent arrive. Et tu as la foi que ça était venu. J'ai quand même côtoyé les féminins. Je crois que vous un peu mon histoire. C'est un truc que j'ai beaucoup admiré chez ces gens-là. C'est que le féminin a la foi sur ces choses. Euh, tout le temps, je rêve que je me trouve dans mon village. Il y a tes fondations. Premièrement, tu vas prendre, un, tu vas prendre le kit de fondation. Tu vas travailler sur tes fondations. Tu dois avoir des trucs. Tu vas travailler sur tes fondations. Prends le kit fondation. Trouve Il faut aussi y a des choses que tu dois apprendre. Oui, Rachel, tu t'es discuté avec ton voisin. Oui, tu veux qu'on te dise que vous avez dit quoi Vous savez dit quoi Sacha, si avec quelqu'un dans les toilettes, il y a le kit maison thé que tu dois prendre, tu verses dans tes toilettes, tu tires l'eau. Vous ne savez pas que vous vivez chez vous avec les qualités de choses de manière Il y en a, on a bloqué votre école. Le genre que tu n'as jamais fini l'école. Il y en a, tu as un niveau spirituel où tu dois repartir en formation. On a encore de former spirituellement. Parfois comme ça, tu te vois dans le rêve encore à l'école. Quand tu vas commencer à apprendre justement, tu vas voir que tu vas arrêter de faire ce genre de rêve. Il y a aussi les thés, les thés, là, le thé euh, de désenvoûtement. prenez aussi beaucoup. La personne qui a l'avant, on a fait le scanner, on n'a rien vu là. Et le euh, thé de désenvoûtement, quitte, euh, quitte euh, anti-sorcellerie. Je dois vous laisser. Ah, vous commencez avec plein, plein d'énergie comme ça. Là, j'ai enseigné ce que je enseigner. Ok. Fruits verts, ça veut dire que généralement, on coupe tes choses avant que ça ne donne. On coupe tes choses avant la fruition. Les projets commencent à ne donne pas. Bon. On pourra faire une autre séance comme ça plus tard. Parce que là, vous prenez mon énergie, mais il ne faut il pas te consulter les gens. Non. bye. Bye, bye. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que j'ai dit aujourd'hui? La consultation au Cameroun, c'est 33 800. Hein? En attendant que mes prix augmentent. Vous me suivez, vous ne prenez jamais un truc. J'ai quand je... ah, d'abord, c'était d'abord 50 000, non? Oui, maintenant, c'est 55 000. Dans deux mois, ce sera 60 000. Mm -hmm. Continuez. Bye bye.